Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert, je suis un inconnu, personne ne me connaît, un simple individu comme plusieurs d'entre vous. Et malheureusement, je me suis retrouvé, je me suis actuellement réfugié dans un pays étranger, hors de la France, parce que je me dis poursuivi par, par des policiers, des magistrats, etc. Alors, vous allez vous-même réfléchir, est-ce que je suis un mythomane, ou est-ce que je suis un complotiste, est-ce que je suis un parano, tout ça, j'en sais rien euh, si moi je connais la réponse, <rire> je ne le suis pas, mais je vais livrer des éléments et c'est vous qui allez vous faire votre idée de ce que, si ce que je raconte est vrai ou si ce que je raconte n'est pas vrai. Et si c'est vrai, je, je vais y venir à la fin de la vidéo, je vais expliquer ben, qui derrière euh, cette affaire et euh, c'est-à-dire qui euh, tire les ficelles et tout ça, et on va voir qu'il s'agit euh, d'agences gouvernementales, je viendrai euh, à la fin euh, de la vidéo, je dirai lesquelles, je vais donner les noms. Mais juste avant, on va commencer par les faits. Donc, euh, cette vidéo, je la fais aujourd'hui, nous sommes en mars 2021. J'ai dû me réfugier donc, euh, à l'étranger depuis euh, l'année dernière, depuis février 2020, parce que j'étais poursuivi par des, des policiers qui faisaient des faux papiers, avec des juges qui validaient des faux papiers, et y compris des procureurs. Euh, tout, toute une orchestration, alors ce n'est pas normal pour un inconnu d'avoir, euh, j'allais dire, une grosse machine qui se met euh, en place contre nous. Alors juste avant de, de voir ça, on va voir après les, les faits, je voudrais préciser que euh, le fait d'être inconnu, euh, il n'y a pas que moi. Euh, il y a eu donc il y a eu une agence gouvernementale qui s'appelle la DACG au sein du ministère de la Justice qui déclare qu'elle suivait euh, donc euh, en 2012 sous Nicolas Sarkozy euh, et juste avant que Hollande arrive, et il suivait 50 000 dossiers de, de simples individus comme moi. Euh, c'est pas des, des personnes politiques, c'est pas des personnes qui ont de l'argent, c'est des simples individus qui euh, qui tombent, j'allais dire, dans, dans un, un mauvais côté du système. Voilà, donc les chiffres ont été donnés de, dans le journal L'Express. C'est un journal sérieux. C'était au moment où Fillon se plaignait euh, d'une soi-disant cabale contre lui. Euh, on lui a dit « Non, non, non, y y il y a beaucoup plus que, que vous, il y a 50 000 dossiers voilà, sous vous. <rire> » et, euh, et 50 000, ça représente sur 60 millions d'habitants de, de Français qui ont plus de, de 14-16 ans, parce que les, les, les Français... Alors, alors, et les enfants français n'intéressent pas ces, ces agences gouvernementales. Donc, ça représente une personne sur mille. Donc, moins d'une personne sur mille. Donc, OK, moi, je suis un simple individu. Vous me dites pourquoi ça me tombe dessus. Je ne suis pas, euh, comment dire, il euh, n'y a, a personne qui me regarde. Euh, au contraire, si j'ai des problèmes depuis six ans, c'est que, justement, il n'y a, a pas grand-monde qui est au courant de, de cette affaire. Et, euh, et, et c'est justement parce que je suis une goutte d'eau. Je suis un sur mille que ça et donc euh, on me tombe dessus voilà alors les faits euh, ça remonte à 2014 donc euh, j'avais un petit litige avec une policière d'istre mais c'était ça allait pas loin euh, mais par contre euh, ce qui s'est passé ça va être en, le 11 mai 2014 c'est un dimanche j'étais chez moi euh, dans, dans mon domicile et euh, quelqu'un fracture la porte euh, donc, C'était un groupe de personnes. La porte, elle explose. Euh, enfin, je, je, je vois ça. Je me retrouve face à la personne qui vient de rentrer chez moi. C'est un homme. Il, il fait quelques mètres de, de, dans mon domicile. Il ressort dans la rue. Je ressors. Il était plus costaud que moi, mais c'est pas grave. Je ressors quand même. Et je vois qu'il rejoint un groupe de, de, de 3-4 personnes. Mais juste de, devant chez moi, il y a une voiture euh, avec une personne qui a l'air bizarre à l'intérieur, euh, au, au téléphone. Mais euh, vous voyez les, les, les gens qui sont, euh, bon, qui sont bizarres, qui, qui ont des, on va dire, euh, euh, euh, des réactions faciales qui ne sont pas communes. Alors, donc euh, ça m'a intrigué. Et j'ai regardé la plaque d'immatriculation de, de la voiture. Et il s'agissait de ce qu'on appelle des plaques administratives. C'est les anciennes voitures de police, de gendarmerie, de douane, etc. Euh, donc aujourd'hui, il n'y en a plus, ça fait quelques années que ça a été supprimé ces voitures. Mais à l'époque, euh, les, les policiers pouvaient utiliser ces voitures. Il y avait des voitures qui étaient banalisées entièrement, mais il y avait des voitures qui étaient reconnaissables avec cette plaque qui avait une série de chiffres et la lettre A. Je mets une illustration à l'écran, voilà. Donc euh, ce n'est pas cette voiture qui était devant chez moi, mais c'est pour montrer que ces plaques étaient courantes. Voilà. Donc, euh, euh, donc là, je me retrouve avec... Euh, donc finalement, il n'y avait pas qu'une personne dans le véhicule, ils étaient deux. Il y avait une femme qui était au volant et, euh, et cet homme euh, passe, passe, passager qui, qui faisait semblant de téléphoner ou qui téléphonait. Donc euh, l'homme qui vient de fracturer ma porte, il, est, il peut être encore arrêté puisque j'ai affaire à des policiers qui sont en civil. Alors je dis policiers, policiers, gendarmes ou être euh, en tout cas des personnes qui sont assermentées et qui peuvent arrêter l'homme. Donc, moi, je leur dis, mais vous êtes dans une voiture administrative. <rire> Donc, ça veut dire, vous avez ce pouvoir d'arrêter les gens. Et, et, et ça s'arrête là. À peine je commence à, à parler, que l'homme me coupe la parole, il me dit, monsieur, il ne s'est rien passé. Je n'ai même pas commencé à lui dire qu'on venait de me fracturer la porte. Bon, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, lui, il me dit, il ne s'est rien passé. Moi, je dis, mais, euh, si, j'ai encore la porte qui est ouverte. Et il se trouve à deux, à deux mètres de, de chez moi. Donc, je, mets encore, euh, je vais mettre une photo d'illustration à l'écran. Donc, ils sont vraiment devant chez moi. Donc, donc l'homme ment. Et je suis certain que ce policier mentait. C'est un policier en civil, mais il mentait. Euh, donc, euh, ce, donc, ce que j'imagine, ça, ça revient, j'ai dit que quelques années plus tôt, j'étais en litige avec une autre policière euh, d'Istre. Et euh, cette policière m'avait menacé de, entre six mois de, de prison et cinq ans. Alors, je suis, euh, je suis innocent, je ne suis pas un criminel, je vous montre, j'ai un mon casier euh, judiciaire vierge, je le mets à l'écran. Donc euh, voilà, je suis une, une personne qui est tranquille, victime, par contre, je suis victime d'eux. Euh, voilà. Et, euh, et cette policière m'avait dit bah, vous aurez, euh, euh, si vous continuez à, à chercher des choses dans, dans une vieille affaire où j'étais victime, euh, vous aurez entre 6 mois et 5 ans de prison pour dénonciation de faits calomnieuses ou dénonciation de faits imaginaires. Et, euh, et, et là, ça me revient à l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'attendent les policiers, c'est que je dise... Euh, euh, voilà, on m'a fracturé la porte. Et là, ils vont ressortir, devant un juge euh, et de, ou devant un enquêteur, et ils vont ressortir la même chose que ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, monsieur, il ne s'est rien passé. Et donc, ma parole de simple individu face à la parole d'un policier assermenté... De deux puisqu'il a la femme à côté de lui, la policière, euh, et euh, ma, pa, ma plainte ne, ne pèse pas lourd et je suis condamné à de la prison. Donc euh, vo voilà, ça c'est le piège que je vois, euh, donc euh, je vais avoir de la chance, c'est que dans la rue, euh, j alors j'aime pas les caméras de vidéosurveillance, mais ce jour-là j'ai de la chance et il y en a une euh, qui est pile dans l'axe, on la voit encore sur la photo. Donc, ce que je fais par rapport à des policiers qui me disent il ne s'est rien passé, je dis ben, c'est simple, on va demander l'enregistrement de la vidéosurveillance, très précisément le, ce dimanche-là, entre 15h30 et 16h. Alors, la suite, je vous la donne, et puis après, je reviendrai sur les, les interprétations ou les explications. Donc, euh, ben, ma demande euh, de sauvegarde des enregistrements, on n'en tient pas compte. Les enregistrements vidéo sont, sur, sont effacés, et quatre mois plus tard, je me retrouve convoqué par une policière d'Istre, donc pas la même avec qui j'avais eu des problèmes en 2012, une nouvelle, euh, et, euh, et cette personne me convoque chez un psychiatre. Alors, il <rire> n'y a pas besoin d'aller voir un psychiatre car il suffit qu'ils regardent leurs enregistrements de vidéosurveillance, ça c'est la, la logique. Donc je n'irai jamais, je ne mettrai pas les pieds, et ils me reconvoqueront une deuxième fois, je ne mettrai toujours pas les pieds chez ce psychiatre, la police finira par faire des faux documents euh, disant que euh, le, donc ce psychiatre que je n'ai jamais vu, il, il va dire que je suis dans des délires paranoïaques, mais, et, et, euh, et alors que je ne suis pas allé à cette convocation. Donc euh, il invente, c'est eux qui sont... Euh, un câble, hein, les policiers et les psychiatres. Et, euh, et plus tard, donc, je vais demander correction de, de ça, puisqu'ils écrivent noir sur blanc euh, de, que j'ai vu un, un psychiatre. Alors, l'objectif de ça, c'est que si jamais vous êtes déjà allé, euh, vous avez déjà eu une expertise, vous n'avez plus besoin de passer chez un psychiatre, on peut vous arrêter du jour au lendemain et vous mettre dans un asile, un hôpital psychiatrique, sans aucune euh, formalité. Tandis que quand euh, vous êtes sain d'esprit, ce qui est mon cas, euh, en tout cas, je, je l'espère, je le prétends. Quand vous êtes au Saint-Esprit, il y a une procédure qui est très lourde. Vous devez passer devant deux psychiatres différents, un extérieur à un établissement dans lequel on va vous envoyer, l'autre, etc., qui doivent faire des papiers, qui doivent expliquer pourquoi, etc. Et ça, on ne peut pas envoyer des, euh, des personnes normales euh, en, en hôpital psychiatrique sans cette procédure qui est lourde. Alors, ce que font les policiers aidés de procureurs, parce que c'est des procureurs qui demandent. Euh, euh, arrestation. Euh, et ben, ils font des faux papiers. Euh, ils déclarent qu'un psychiatre vous a déclare, déjà trouvé fou à une autre procédure qui, qui est inventée. Et je précise aussi que le papier de cette policière, elle, elle invente le nom d'une procureure qui n'existe pas. Donc tout ça, je le mets à l'écran. Euh, si vous voulez, vous avez tous les documents de mon affaire qui sont sur lionelaubert Info. Vous Je mets le lien à l'écran. Et, euh, et voilà. Et donc, dans les années suivantes, je vais demander euh, la correction de, de ça. C'est-à-dire je ne vais pas laisser passer des faux papiers qui disent que j'ai vu un psychiatre que ce n'est pas vrai euh, pour, euh, pour risquer d'être interné du jour au lendemain. Et bien non, donc, cette même policière qui m'a convoqué en 2014, elle va émettre une plainte fantaisiste en 2019 contre moi. Donc, euh, la même chose, tiens, dénonciation de, de faits, euh, dénonciation calomnieuse. Euh, donc, aidé par le parquet, je vais être arrêté euh, bon, et, et tout, toute une procédure euh, à mon encontre va être lancée par euh, le, le parquet d'Aix-en-Provence avec des faux documents. Là encore, ils ont fait des nouveaux faux documents, cette fois-ci c'était des policiers de Marseille. Et, euh, et donc, quand je vais voir ça, mon procès ne, ne peut pas, je peux pas avoir un procès euh, euh, réel puisque les, les policiers et les procureurs ont faussé les documents. Et c'est là que je décide de prendre la fuite en février 2020. Et, euh, et voilà, je me retrouve en exil depuis un an où je ne peux plus rentrer parce que sinon je sais que je suis arrêté, incarcéré d'office et envoyé en hôpital psychiatrique. Parce qu'ils font les deux. C'est-à-dire que qu'ils vous envoient d'abord en prison et quand vous êtes en prison, ils vous font un, petit, font un petit tour en hôpital psychiatrique ils vous renvoient en prison. Quand vous êtes libéré de prison, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez plus parler de votre affaire parce que sinon... Ils viennent vous chercher sans raison, ils vous remettent en hôpital psychiatrique. Alors, l'hôpital psychiatrique, c'est des piqûres, c'est euh, des camisoles, c'est euh, plein de trucs horribles, jusqu'à ce qu'ils vous disent « taisez-vous euh, ». Et, et voilà. Et, euh, et, et vous devenez un légume. Euh, donc, j'ai l'âge de travailler, je travaille dans l'informatique. Je ne pourrais plus rien faire si jamais j'allais en hôpital psychiatrique. Et même si j'en sortais, j'aurais le cerveau euh, démoli. C'est ce qu'ils font. C'est horrible, mais c'est comme ça. Donc, j'y échappe pour l'instant. Et j'espère, euh, et je continue pour y, aller, et, et y échapper. On revient en arrière. Donc je vais parler de, de cette voiture. Je vois une voiture, donc on est en 2014, euh, avec une plaque euh, d'immatriculation. Excusez-moi, euh, quand je dis on revient en arrière, je, je vais quand même poser une question. Est-ce que vous croyez que j'inventerai l'histoire de l'homme qui a fracturé ma porte, qui ressort dans la rue avec une voiture de, de policier en me demandant l'enregistrement entre 15h30 et 16h, si, euh, si j'inventais faits si, si, si ce n'était pas vrai, si je devais inventer, je dirais ben, euh, « quelqu'un est rentré chez moi pendant que je n'y étais pas, pendant euh, une absence, pendant tout ça ». Mais je ne serais pas aussi précis en me disant « entre 15h30 et 16h ». Si j'ai dit « 15h30 et 16h », c'est qu'il y avait ces faits-là. Et si les policiers veulent m'envoyer en, en, en chez les fous, euh, et ben, euh, ils auraient gardé l'enregistrement de vidéosurveillance pour montrer qu'il n'y avait rien eu, selon eux. Euh, et, et là, ils m'auraient envoyé à juste titre, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, gardez bien à l'esprit que si je raconte qu'il y a eu. Euh, que quelqu'un est rentré chez moi entre 15h30 et 16h, qui m'a fracturé la porte, que des policiers ont dit que c'était pas vrai, c'est que euh, euh, toute cette histoire est vraie, est la, celle que je raconte. Sinon, euh, je ne demanderai pas la, la caméra de vidéosurveillance. Alors, il va se passer aussi autre chose. C'est-à-dire que lorsque j'ai demandé euh, la préservation de, euh, de cette vidéosurveillance, j'ai cité la plaque d'immatriculation. Et il y a un autre détail qui est important, c'est que cette voiture de police, moi je suis dans les bouches du Rhône à Istres, c'est 13, c'est la préfecture Marseille euh, du département, mais euh, cette voiture est immatriculée 06, qui sont les Alpes-Maritimes avec Nice. Alors, euh, si vous ne connaissez pas bien la géographie, le trajet, donc Istres, est plus à l'ouest que Marseille, et le trajet de Nice à Istres, ça prend 3 heures de route, si vous voulez vite, 2h30. Allez, et pareil, retour. Donc on a des voitures, une voiture qui... de policiers qui vient chez moi un dimanche avec des policiers qui disent qu'il ne s'est rien passé et, des, et, et qui, donc, qui font des, des, ce que j'appellerais des faux témoignages puisque c'est le but. Et ces gens-là, je vais raconter euh, dans la lettre où je demande la préservation des enregistrements de vidéosurveillance qu'il y a une voiture qui est euh, immatriculée 06. Mais c là aussi, si j'ai inventé... Euh, je n'aurais euh, pas dit à notre département, j'aurais dit, bon, voilà, elle vient du 13 parce qu'on est 13 dans le département et ça ne me serait même pas venu à l'idée d'aller chercher ce, ce 0,6. Donc, euh, donc euh, a, là, il y a quelque chose qui, qui cloche. Et, euh, et on va arriver donc, à un autre point qui est euh, particulier. Donc Depuis, j'ai fait des recherches et ces plaques euh, de, de voitures, hein, ces plaques d'immatriculation, il y en avait deux sortes. Donc, les, les plaques, c'est une série de chiffres qui se terminent par la lettre A. Mais avant, il y a les, donc les deux chiffres du département, les 06 ou 13 ou ailleurs, ou 75 si vous voulez, suivis d'une lettre qui est soit le D, soit le N. Le D, ça veut dire que la voiture est limitée au département. Le N, ça veut dire que la voiture a le droit de circuler sur le territoire national en entier. Donc, on parle bien d'anciennes voitures. Dans les années 2000 et début des années 2010, donc les policiers qui prenaient ce type de véhicule, euh, ils choisissaient la voiture. S'ils si avaient des missions à faire à l'extérieur du département, ils prenaient un véhicule avec la plaque N. Euh, donc, ils avaient le droit de, de circuler. Mais si jamais ils faisaient juste une, une mission locale, euh, à l'intérieur de leur département, dans leur ville ou ailleurs, ils prenaient une voiture qui avait la lettre D pour le département. Et là, je dis qu'il y, y a des policiers qui sont venus d'un autre département. Alors, au fait, je parle des Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes ne touchent pas les bouches du Au milieu, le Var. Donc, donc, ils sont vraiment venus de loin. Et on a donc des policiers qui utilisent une voiture d'un autre département qui n'avait pas le droit de sortir de leur département. Parce que je maintiens que cette voiture de, de police, euh, cette voiture banalisée, elle, elle était immatriculée 06D pour département. Donc, on a un dimanche, euh, des quelqu'un qui vient me fracturer la porte devant des policiers qui disent qu'il ne s'est rien passé alors qu'il mentent et euh, dans une voiture qui n'est pas du tout du, de la région qui vient de euh, la région oui pas euh, oui mais euh, qui n'est pas du tout du département et qui vient d'ailleurs et en plus ils sont dans une voiture illégale ils ont pas le droit. alors maintenant quand, euh, alors vous allez me dire oui euh, c'est pas la première fois que des policiers font des illégalités J'espère que pas tous. Mais euh, voilà. Donc euh, c'est donc embêtant. Euh, Est-ce que j'inventerai ce département Est-ce que j'inventerai la lettre du département si tout cela n'était pas vrai euh, voilà. Et en plus comment j'aurais su qu'il y avait ces policiers C'est-à-dire que ces gens auraient été dans une voiture totalement banalisée, c'est-à-dire les plaques ordinaires qu'on connaît aujourd'hui. Je n'aurais pas su que c'était des policiers. Donc, donc en plus, ces gens-là, ils ont pris une voiture qui n'était pas discrète, puisqu'ils se sont fait entre guillemets, ils se sont fait gauler euh, donc, donc dans une voiture évidente. Et puis, euh, euh, voilà. Donc, il y a beaucoup d'incompréhensions dans cette histoire. Alors, on va arriver à expliquer toutes ces incompréhensions, mais c'est entre guillemets, c'est chaud. Alors, euh, il, il va y avoir quand même une exception avec les, les plaques d'immatriculation avec la lettre D. Et cette exception, c'est que des voitures ont le droit de sortir du département à condition de faire un, euh, préalablement à leur sortie un ordre de mission. Voilà. Donc, ces voitures, euh, cette voiture 0D, 06D, qui est venue euh, devant chez moi le jour où on fracture la porte et les policiers disent qu'il ne s'est rien passé, euh, ils avaient fait un ordre de mission pour pouvoir sortir de, de leur département. Voilà. Donc, on, on a des policiers qui viennent d'un autre département, qui utilisent une voiture qui n'était pas censée sortir du département, avec la lettre D, et qui vont préférer prendre cette voiture et faire des papiers en plus d'un ordre de mission dont ils auraient pu se passer parce qu'il suffisait de prendre une voiture avec la lettre N, ou une voiture totalement banalisée. Parce qu'il faut savoir que les plaques entièrement banalisées, elles ont, été commencées, elles ont commencé à être mises en service en 2008 sous Nicolas Sarkozy. Et là, on est en 2014, c'est-à-dire six ans plus tard. Donc, ces voitures existaient, mais on a des policiers qui vont dire, « Ben non, je vais faire des papiers en plus. » Et, et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que euh, j'ai des personnes... Donc, j'ai quelqu'un qui, qui fracture ma, mon domicile, donc c'est un délit. Euh, et, euh, et lorsque je me plains de ça, le polici un policier est en planque en civil devant la, chez moi et il déclare qu'il ne s'est rien passé. Et le fait qu'il ait euh, une, un papier hein, en disant « ben oui, j'avais un ordre de mission euh, préalablement à ce qu'on... » Je ne savais pas qu'on allait défoncer la porte de M. Obe ou qu'il allait dire qu'on lui a défoncé la porte. Mais le fait, le hasard, le fait est que par, par hasard, on se trouvait là. Et on peut témoigner, moi et ma collègue, c'est le policier qui va parler, moi et ma collègue, on va témoigner comme M. Si Aubert, non, qui raconte n'importe quoi. Donc euh, moi, je précise que j'ai bien demandé les, les enregistrements de vidéosurveillance, que je ne raconte pas n'importe quoi. Mais on est sur la parole de, de deux policiers assermentés contre la parole d'un simple individu. Je suis foutu. Ok. Euh, je vais m'en sortir quand même. <rire> Donc pas si foutu que ça. Mais d'autres personnes que moi sont tombées. Parce que ce piège est suffisamment tordu pour ne pas avoir été inventé contre moi. Ça, je, je le maintiens. C'est euh, trop sophistiqué. Donc, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à, à ce que je, me, je porte plainte contre, contre X pour les fractions de mon domicile. Et là, ils ont prévu de venir témoigner. Et Ils ont prévu d'avoir cet ordre de mission préalable pour dire « non, non, non, on n'invente pas, on était là parce qu'on avait ce papier ». Le piège de la police à mon encontre est un piège euh, machiavélique, un piège qui est euh, euh, machiavélique, sophistiqué, et ils ne l'ont pas inventé pour moi. Je suis certain qu'il a été rodé avec bien d'autres personnes avant. Parce que devant un juge, c'est imparable. C'est-à-dire qu'il euh, présente les éléments d'une personne qui dit euh, euh, j'ai subi quelque chose, j'ai subi une effraction, j'ai subi une violence, ou quoi, et deux policiers qui disent non, non, c'est pas vrai, et on a des papiers en plus qui montrent qu'on était devant la maison en question, euh, voilà. Donc je dis que ça, ça a été, euh, ce piège a été appliqué à énormément de, euh, pardon, à beaucoup de personnes, énormément, j'en sais rien, mais ça a été appliqué à beaucoup de personnes avant moi, et, euh, et que ces autres personnes sont tombées. Vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde que vous voulez, quand il n'est pas ministre de la Justice, et, euh, et, et, et vous ne pourrez pas résister, il ne, ne pourra rien dire contre deux policiers à serment vous êtes cuit et vous partez en asile, en hôpital psychiatrique. Ce piège, il est, il est horrible. Alors, euh, il y a quand même plusieurs euh, nouveaux éléments qui vont choquer ou qui vont euh, déranger. Ça va être, euh, alors là, accrochez-vous, eh c'est que ces plaques, en, au 31 décembre 2013, n'existaient plus. C'est-à-dire que ça faisait six mois, que ces voitures avaient été retirées du service où ils avaient changé les plaques et ils n'auraient jamais dû avoir cette voiture immatriculée 06D devant chez moi six mois plus tard. Parce que j'ai parlé de la, du décret de, de Nicolas Sarkozy, sous Nicolas Sarkozy, qui a, été, qui a enlevé les, ces voitures euh, trop visibles et euh, a dit que toutes les voitures de police maintenant auraient des plaques totalement banalisées. Et, et donc... La question euh, est-ce que vous croyez que au 31 décembre 2002, euh, donc les policiers, pardon, ils avaient cinq ans pour se mettre en conformité et, euh, et quand ils vont venir chez moi? Donc euh, ces policiers vont dire Bon, on va aller sur euh, dans un autre département euh, pour se mettre en planque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une euh, plaque totalement banalisée comme ça on ne nous reconnaîtra pas ou alors on va prendre les anciennes euh, plaques, celles qui sont pas discrètes avec euh, les chiffres et la lettre A? Donc euh, Normalement, on prend une, euh, des plaques euh, euh, totalement euh, anonymes. Mais non, ces policiers ils ont fait la première erreur. Ils ont pris, ah ben non, on va prendre des plaques pas visibles. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai reconnus. Deuxième chose, ils vont dire, ah ben tiens, parmi les, les voitures euh, pas visibles, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va prendre une plaque avec la lettre N qui nous autorise à circuler sur le territoire national sans autorisation préalable ou est-ce qu'on euh, va prendre juste les voitures qui sont limitées aux Alpes-Maritimes, mais c'est pas grave, on va dans deux départements différents, mais on, on, on fera les, pa les papiers. Ça, déjà, il y, y a une incohérence. Et là, les policiers disent ah ben non, on, on va prendre le véhicule qui n'est pas autorisé de sortir du département, mais on va sortir quand même et on fera des papiers. troisième, euh, troisième étape. Euh, « Bon, euh, on, va, on doit se mettre en planque. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va faire des papiers avant, tout ça, ou on évite les papiers, on fait notre boulot et on fera notre rapport quand on est sorti ?»« Ah non, non, on va faire des papiers avant et puis on fera notre rapport après, on fait tout ça, on va faire des papiers en plus. »« Ok, les policiers, ils aiment faire des papiers en plus. Euh, »« et, et enfin, euh, ah, euh, est-ce est qu'on va utiliser une voiture qui n'a plus le droit de circuler depuis six mois, depuis euh, fin décembre de l'année dernière ?» Euh, Ou est-ce qu'on euh, va prendre une voiture qui est euh, légale Ah non, non, on va prendre la, la voiture qui n'a plus le droit de circuler. Voilà. Donc, euh, euh, donc là, y a, je, je crois qu'il y, y a trop, trop, trop de points qui sont incohérents du côté policier. Alors, et si, si vous doutez de ce que, euh, que je dis, mais je, je répète pourquoi j'aurais demandé la caméra, la, les enregistrements de caméras sur, vidéo-surveillance. Et dans cette lettre où je demandais les enregistrements de caméras vidéo-surveillance, je citais la plaque 06. Donc, posez-vous euh, posez la, que la question. Si, si j'avais inventé, euh, il voilà, n'y a pas besoin de m'envoyer chez un psychiatre pour euh, remplacer une caméra de vidéosurveillance. Voilà, donc, euh, donc ça, c'était les incohérences. Euh, alors, il euh, y a encore un autre point qui va être embêtant. Je, euh, les policiers qui me font des soucis, je l'ai dit au début, c'était des policiers d'Istres avec euh, une protection des magistrats d'Aix-en-Provence, de, des procureurs pour être précis. Alors je cite les noms de, de, dans une autre vidéo, Olivier Poulet par exemple, et puis d'autres. Et, euh, et c'était des gens d'Aix, c'est-à-dire euh, dans les bouches du rhône il y a deux grandes villes, il y a Marseille, vous en doutez, et puis il y a Aix-en-Provence. Donc Marseille, ils suivent euh, la ville de Marseille, et puis le TGI d'Aix, tout le reste de, des bouches du -de rhône donc moi, des, euh, ceux qui me faisaient, les personnes qui me faisaient des problèmes étaient au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Et, euh, et quand ils vont me tendre un piège, est-ce que vous croyez que les policiers euh, istréens, ils vont dire bah, « tiens, on va aller chercher une voiture qui n'existe plus euh, ». On n'est pas censé savoir que les policiers euh, des Alpes-Maritimes euh, avaient gardé ces voitures. Donc je, je, un autre point aussi, je reviens sur le, les voitures de qui ne devaient plus exister avec la lettre D, ou les voitures même à plaque administrative. Donc à la fin de l'année euh, 2013, donc à la fin des cinq ans donnés par M. Sarkozy depuis 2008, ces voitures ne devaient plus exister. Et est-ce qu'on croit que euh, les gens vont, vont garder, le gestionnaire de parc de ces voitures va garder ces voitures Est-ce que vous croyez que pendant cinq ans, les policiers n'étaient pas au courant que lorsqu'ils utilisaient des voitures avec la lettre D, euh, ils n'avaient pas le droit de sortir du département, qu'avec la lettre N ils pouvaient et qu'ils pouvaient avoir des voitures totalement banalisées. Vous croyez quoi Que les policiers, ils vont utiliser des voitures banalisées avec une lettre, euh, avec les anciennes plaques Non, ils vont demander à le changer. Euh, en tout cas, les policiers de base, ils vont dire « mais j'ai pas envie de faire des papiers de plus, tu me changes cette plaque, tu me mets une nouvelle plaque, voilà, et c'est fini. » Mais non, il y, y a des, des, des chefs euh, au sein de cette police qui vont dire « gardez l'ancien véhicule ». C'est les, les policiers du bas qui vont dire, ben, ils vont subir les incohérences de la hiérarchie en, en disant, ben, tant pis, je dois faire les, les papiers, les ordres de mission, tout ça, alors que je pourrais m'en passer, mais non, ils subissent la hiérarchie. Toujours pour revenir à cette hiérarchie, donc, au bout de cinq ans, les gens ne devaient plus utiliser ce type de véhicule. Est-ce que vous croyez que ces policiers qui vous verbalisent euh, parce que vous n'êtes pas en conformité avec l'assurance, parce que vous n'êtes pas en conformité avec autre chose, vous, vous croyez que eux, euh, ils vont choisir des véhicules qui ne sont pas en conformité Il y a quelque chose qui cloche. Et D'ailleurs, je parle d'assurance, mais quand eux, ils prennent une assurance pour leur véhicule, ils mettent la plaque d'immatriculation. Posez-vous la question. Et donc, eux, euh, et les assurances, elles acceptent ça Ok. En tout cas, c'est des preuves aussi que ce véhicule existe. Donc, je continue. Donc, j'avais des problèmes donc, avec les, les procureurs d'Aix-en-Provence et puis des policiers d'Istre, de, tous dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que le piège, si jamais ces, ces policiers ou ces, ces procureurs devaient me, me faire des, des problèmes, est-ce qu'ils iraient chercher une voiture d'un département qui n'est même pas adjacent Puisque je rappelle que les Bouches-du-Rhône sont séparés par le Var et enfin les Alpes-Maritimes, donc vous croyez que, euh, que le, le procureur euh, d'Aix, il va prendre son téléphone et il va appeler tous les, les commissariats. Au fait, vous avez eu les anciens véhicules On veut tendre un piège à M. Aubert. Non, c'est enfin, une hypothèse que je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Donc, je, ce que je, et pareil pour les policiers d'istre, éventuellement, ils vont passer un coup de fil à la ville d'à côté de Martigues, ou la ville de Salon ou, ou de Marseille, mais ils ne sortent pas du département la police est quand même centralisée auprès de Marseille. On pas, ils n'ont pas de contact à prendre avec d'autres euh, départements, d'autres policiers d'ailleurs. Donc j'exclus que euh, ce soit un piège monté par des, des procureurs d'Aix ou des policiers d'Istrand. Alors peut-être que vous direz que je me trompe, peut-être que... Voilà. Et, et donc qui peut faire ça C'est-à-dire qui est au courant qu'il existe des, des véhicules avec l'ancienne plaque qui n'existe plus, qui n'a plus le droit d'exister qui est au courant de ça Est-ce que vous croyez que c'est le ministère de l'Intérieur Le ministère de l'Intérieur, s'il était au courant que certains véhicules roulaient quand même avec des anciennes plaques, il aurait interdit. Il aurait, il aurait dit bah, allez, vous vous mettez en conformité. Donc je ne crois pas, là, là c'est une hypothèse, je ne crois pas à cette hypothèse que le ministère de l'Intérieur soit au courant de, ou ait laissé ces euh, voitures euh, être en circulation. Et la réponse, je vais l'avoir ailleurs. Je vais la voir, lorsque je vais me plaindre de, de mon affaire et, et d'une autre, je vais avoir une réponse d'un un contact que j'avais eu, justement, un mois, exactement un mois et un jour avant euh, qu'on me fracture la porte. J'avais euh, le nom d'un contact qui s'appelle M. Ponce au ministère de, de la Justice, mais la personne qui m'a répondu était plus jeune. Et vraisemblablement, il s'agit d'Olivier Rabault. Et d'ailleurs, il va m'écrire. Donc, c'est lui, avec sa signature. Et euh, donc, j'ai un correspondant au sein de la DACG, Direction des Affaires criminelles et des Grâces. Il s'agit d'une division du ministère de la Justice. Donc, dans, dans chaque ministère, il y a différents services. Et celui-là, c'est le ministère de euh, la Division des Affaires criminelles et des Grâces, DACG. C'est celui oui. qui, est, qui a les 50 000 dossiers que je montrais tout à l'heure. C'est toujours cette DACG qui fait remonter depuis les, les parquets euh, ce qu'on appelle des fiches d'action publique. Voilà. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Je reviens à cette personne, donc euh, un mois plus tôt, avant qu'on me défonce la porte, je, je cherche à jeune ce correspondant, monsieur Ponce, je tombe sur une autre personne, donc ce jeune-là dont je parle, et, euh, et notre conversation dure une dizaine, une quinzaine de minutes, et à la fin, je, je, je bloque et je dis une phrase qui va peut-être ne pas plaire, alors à tort ou à raison, peu importe, je dis « mais il y a des francs-maçons à Aix-en-Provence ». Et là, je me souviens très bien. Le temps de, de voix de mon interlocuteur a changé, euh, il m'a dit « on va vous répondre ». Bon, il raccroche, je n'ai jamais reçu de réponse autre qu'un mois plus tard, on me défonce la porte. Alors, ce n'est pas grave, ça ne fait pas de lien avec la franc-maçonnerie, en tout cas, euh, pas, pas de lien suffisant. Et, et peut-être qu'il n'y en a pas. Par contre, mon interlocuteur, euh, donc Olivier Rabot, il, est, il a un, un poste qui est assez particulier au sein du ministère de la Justice, il est chef du bureau de la police judiciaire. Alors, euh, ben, il faut connaître les, les subtilités de, de chaque ministère. On dit que le ministère de la justice n'intervient pas dans les affaires pénales en cours, on dit que de, tout ça. Et il faut savoir aussi que des policiers, la, la hiérarchie des policiers, c'est le ministère de l'intérieur. La hiérarchie des gendarmes, avant c'était l'armée, maintenant c'est le ministère de l'intérieur. Mais dans, en aucun cas, c'est le ministère de la Justice. Et on a quelqu'un qui se présente comme chef. Donc maintenant, je reviens à mon histoire. Il y a des gens qui, qui cherchent à me monter un piège. Ces gens, j'étais en difficulté avec euh, des gens du département des Bouches-du-Rhône, mais ce ne sont pas eux, je, je ne pense pas que ce soit possible. Euh, J'exclus que ce soit eux qui aient monté le, le piège avec la voiture euh, euh, qui venait de notre département. Et donc je vais dire, et ce n'est non plus pas les policiers des Alpes Maritimes qui ne me connaissaient pas. Qui coordonne tout ça? On est dans un système centralisé en France, c'est Paris. C'est euh, ce que j'appelle des officines ou c'est des bureaux à Paris, on ne sait pas lesquels. Et lorsque j'ai cette réponse, ce courrier signé de Monsieur Rabot, Olivier Rabot, et avec, euh, avec son, sa fonction, et bien là je vois qu'il est chef de la police. Et c'est une personne qui a la possibilité, depuis Paris, de passer un coup de fil dans d'autres départements. Par exemple, il va passer un coup de fil à Nice et il va dire ben voilà, euh, allez monter un piège, le même piège, parce que je dis qu'ils ne l'ont pas inventé pour moi, donc allez monter le piège habituel à M. Aubert. Euh, Quelqu'un va lui défoncer la porte, vous stationnez devant avec euh, l'ordre de mission classique, il portera plainte contre X et euh, vous témoignerez qu'il ne s'est rien passé, donc c'est un faux témoignage, mais. Euh, vous, vous ferez un faux témoignage quand même, et, euh, et M. Aubert sera interné, voilà. Ah, donc, c'est ça. Alors, le, la question, ce que je, euh, je répète, c'est qu'ils ne m'ont pas monté ce piège rien qu'à moi, et qu'il a été fait à beaucoup de personnes. Alors, ce que c'est de, de faire un faux témoignage, ok, euh, c'est tel… tel Alors, euh, le faux témoignage, c'est interdit par le code pénal, tel article, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ça. Le, le, enfin, la, la complicité de faux, tout ça, toutes ces petites magouilles, bon, c'est pas Le plus grave, c'est le fait de, de prendre des personnes, de les faire interner à, à tort, donc euh, bah, abusivement, on disait arbitrairement, et que on les envoie soit dans des asiles, soit dans des hôpitaux psychiatriques, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une privation de liberté. On prend la personne de manière arbitraire, on l'envoie dans un endroit où elle ne devrait pas être. C'est-à-dire un innocent, une victime, euh, ce que je suis, et ce que d'autres sont. Euh, donc ça, c'est puni de, euh, des de la cour d'assises avec 30 ans de réclusion criminelle. C'est l'article 422-4 du Code pénal deuxième alinéa. Alors, euh, voilà, c'est pour ceux qui veulent vérifier. Et, et c'est très grave. Euh, et, et surtout... C'est que si ce piège, il a été tendu à d'autres personnes, alors on peut imaginer toute une, euh, de, euh, plusieurs raisons. Moi, c'était parce que j'avais une affaire criminelle contre des policiers, donc euh, ils ont essayé de, de m'étouffer cette affaire, d'étouffer cette affaire. Mais euh, dans d'autres cas, ça va être, par exemple, pour des copains, cette fois-ci, je relis euh, franc-maçon, mais euh, ils veulent tomber sur une fortune d'une personne, une personne âgée ou une personne vulnérable, tout ça. Ou alors un entrepreneur hein, qui a de l'argent, par exemple, ou des choses comme ça, on veut... Euh, faire même basse sur, euh, sur son activité, on l'envoie en hôpital psychiatrique, sa société des, euh, des mandataires judiciaires euh, se mettent dessus, puisqu'il n'y a plus de gérant. Il, il est euh, on l'a envoyé chez les fous ou euh, en asile pour fausse dénonciation, et, euh, et ils font même basse sur, euh, sur de l'argent, euh, ces gens-là, ils font même basse sur des, des, des biens immobiliers, sur des sociétés, tout ça, et, et après ils se partagent les, les bénéfices. Alors là, on est sur des, des cas peut-être que j'extrapole peut-être que je vais trop loin, mais je pense que, d'un simple avis, je pense que le piège qui m'a été tendu, c'est un piège du même ordre, c'est-à-dire prendre une personne qui dérange ou qui dérange des, des gens localement et, euh, et, et, euh, et la neutraliser en l'envoyant euh, en asile. Et le problème de ça, c'est le fait que ce soit centralisé au, au sein du ministère de la Justice, donc la DACG. C'est le ministère de la Justice. On serait sur des, des cas, ce que j'appellerais des vautours, ceux qui tombent sur des personnes âgées fortunées ou des, ou des entrepreneurs, etc., pour les ruiner, faire même basse sur leur fortune. Euh, C'est des vautours qui vont être, euh, qui, que l'on croit, locaux. Hein, mmh. Un vautour local, c'est-à-dire euh, un petit groupe, euh, des voisins ou des des personnes de la ville ou même des inconnus, souvent des inconnus, mais en tout cas, ils ne sont pas loin. C ils ne traversent pas la France pour aller faire même passe sur, sur d'autres personnes. On est sur quelque chose de local et qui, en théorie, échappe au gouvernement. Le gouvernement n'est pas au courant de, de ce qu'il y a. Le gouvernement, par le ministère de la Justice, lui ils disent ⁇ Ah non, non, nous, on n'est pas au courant, on ne demande rien au procureur, euh, euh, c'est l'indépendance de la justice, il n'y a, a pas de rapport. ⁇ Et là je vais arriver sur un autre élément que j'ai obtenu de, depuis. Ce sont ces fiches d'action publique, FAP, qui sont des, des demandes de remontée d'informations, donc toujours au sein de la DSCG, celle qui, a, qui suit 50 000 dossiers. Ils vont demander à des, des procureurs euh, qui, qui suivent certaines affaires, euh, on va dire soit sensibles, soit autre chose, parce que quand il y a 50 000 dossiers, ce pas des affaires sensibles. Mon affaire, elle n'est pas sensible. C'est des affaires d'inconnus sur lesquelles on, on, on abuse. Et euh, ils vont demander aux procureurs de, de, de remonter des, des données sur ça, et ils vont établir une synthèse. Alors là aussi, cette, ce point, il est important. C'est-à-dire que si c'était des procureurs qui prenaient l'initiative d'envoyer au ministère de tutelle, c'est-à-dire au ministère de la justice, euh, des dossiers, on pourrait dire, bah, ok, au, au ministère de la justice, ils prennent les dossiers, ils les classent dans un placard, ils ne les regardent pas. Ah, on nous l'a envoyé, mais je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. Sauf que là, avec ces fiches d'action pénale, et euh, ça va être dans l'affaire euh, euh, Urboa, euh, l'affaire d'un ancien ministre de la Justice qui est passé devant la, la cour, de, euh, cour pénale de la République, et euh, qu'il a, il a dévoilé ce, ce fonctionnement, et il écrit lui-même, et il a déclaré à la barre lui-même que c'était euh, ces services qui faisaient l'écriture des, des, des synthèses. Donc ça veut dire que ce que remontent les procureurs, c'est synthétisé, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctionnaires au sein du gouvernement qui lisent ce qui se passe et qui l'écrivent. Donc là, je, je cite, euh, donc c'est l'AFP qui a fait une dépêche là-dessus, euh, elle a été reprise par l'Express, je mets aussi un écran pour info. Et on voit donc qu'il qu y a toute une organisation au sein du ministère de la, de la Justice. Et c'est surtout une organisation qui, va, euh, qui dépasse le côté local. On, on est sur une organisation... Euh, bah, criminel, parce que le fait d'envoyer des innocents dans des prisons ou dans des, des asiles, dans des hôpitaux psychiatriques avec de faux documents, c'est criminel. Et on a une organisation criminelle qui fait faire de fausses actions, qui envoie des, euh, des policiers faire des faux témoignages avec des, des voitures qui ne doivent pas circuler avec eux, tout ça. Voilà. Et pas que pour moi, pour d'autres. Donc le problème de mon affaire, c'est que j'ai eu la chance ou la malchance. Moi, moi je vais dire que j'ai eu deux, choses, deux cas chanceux. Le premier, c'est que j'ai eu la caméra de vidéosurveillance dans la rue. Euh, j'ai pu demander l'enregistrement de vidéosurveillance. Donc ça, ça m'a sauvé. Parce que si n'y avait pas eu ça, on, on m'aurait dit « mais non, vous inventez euh, qu'on qu a fracturé votre porte ». Le fait d'être précis en disant « entre 15h30 et 16h on a défoncé ma porte ça », porte, ça, ça donne plus de crédit à, à mes déclarations. Premier point. Le deuxième point, c'est le fait que je dise qu'il euh, y a eu une voiture avec une ancienne plaque d'immatriculation qui n'existait pas. Donc là aussi, je, euh, ces voitures auraient été autorisées on me dit, oui, les policiers, ils utilisent ce type de voiture. Mais là, quand je dis que ces plaques n'existaient plus depuis six mois, c'est le, le deuxième point qui est très important, c'est que si j'avais inventé ça, je n'aurais pas pu l'inventer. Et là, euh, et, et enfin, je, je cite, donc dans, dans mon, mon site web, j'en avais fait un premier, lionelaubert.fr, et donc c'est suite à ça que j'ai été aussi arrêté en 2019, euh, la procureure, euh, une procureure euh, adjointe, euh, euh, Sophie Bot euh, m'a mis en garde à vue pour que je supprime ces, ces sites où je montre les, je, je, je montre les, les magouilles de, des policiers de l'État, du gouvernement. Donc, euh, donc je n'ai pas supprimé. Et, euh, alors pour info, si jamais mes sites sont supprimés, utilisez archive.org. Donc ça je le mets aussi à l'écran. Et là vous pourrez voir les sites, euh, ce que j'ai écrit qui a été sauvegardé. Sur un site américain d'archives, une association, une organisation non gouvernementale. Donc, si la France fait censurer mes sites, vous y aurez quand même accès. Voilà. J'espère toutefois qu'il ne m'arrivera pas de problème entre temps. Alors, pour, pour revenir à ça, il y a donc une organisation au sein de l'État qui va suivre ces, ces magouilles. Et ça, c'est très grave. Et c'est donc parce que je dénonçais ça qu'ils ont fait semblant d'étouffer l'affaire, qu'il ne se passait rien pendant quelques années, et ils me sont tombés dessus. Voilà. Donc euh, je n'avais pas d'autre choix que de fuir. C'est problématique. Pour moi, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État, le fait d'envoyer des, des innocents, pas, euh, pas seulement moi, moi je m'en suis échappé, mais il y a des innocents qui croupissent en prison, qui croupissent dans des asiles, dans des hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas normal. Voilà. Et c'est cette dénonciation que... Alors, euh, je répétais que je disais que j'étais un simple inconnu. Si vous ne vous rappelez pas de mon nom, ben je donne juste un petit moyen mnémotechnique. Donc, moi, c'est Lionel Aubert. Pensez à Lionel euh, comme le, le chanteur Lionel Richie ou Lionel Messi, le footballeur. Ou alors un, un vieil homme politique aussi euh, pour les plus anciens. Et euh, Aubert comme la station de métro, comme un autre chanteur Jean-Louis Aubert. Voilà. Euh, cette vidéo, je ne peux pas la mettre sur YouTube parce que sinon, mon compte est, est supprimé. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, je m'en prends à l'état, censuré et c'est euh, tout ça. Donc, euh, vous, je vais mettre un lien, donc toujours sur le site lionel euh, lionelaubert.info. Euh, vous pourrez télécharger la vidéo, et vous, vous avez le droit de la poster sur YouTube. C'est moi qui n'ai pas le droit, parce que je me ferai censurer. Donc, je, euh, la vidéo, elle est libre. Euh, Postez-la également sur Facebook, si vous voulez. Alors, je n'aime pas ces réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Il y a des alternatives qui existent, comme... Euh, euh, Peertube, euh, pour des vidéos, euh, donc ma vidéo est sur Peertube, des alternatives comme euh, Mastodon, euh, qui est un équivalent à Twitter, etc. Mais pour, vous pouvez la faire circuler, je pense qu'il euh, qu faut dénoncer ce qui se passe, ça ne tombe pas que sur moi, ça tombe sur des dizaines de milliers de Français autres, qui eux ont, ont moins de chance que moi. Merci, euh, merci pour euh, votre attention. et J'espère à bientôt en forme et en liberté en France. J'espère revenir en France bientôt. À bientôt.